Bonjour, nous sommes à l'Agile Open France été 2019 et j'ai de nouveaux post-it à tester. J'ai reçu quelques échantillons commerciaux et l'une de ces entreprises m'a envoyé des pro-stickies qui ont l'air très intéressants et que nous allons tester ensemble maintenant. Je vois sur cet emballage une ligne de pré découpage. Je ne sais pas encore exactement comment l'utiliser. Ok, pas mal. Chacun des emballages individuels a la même bande d'ouverture facile. Ah non, là il s'agit simplement de déchirer. Ok, très bien pour l'ouverture. Une des spécificités de ces post-it est de ne pas être d'une couleur unie d'avoir simplement une bande au-dessus afin paraît-il d'améliorer la lisibilité. Que la colle n'est pas en haut mais répartie sous la forme d'un carré au centre. C'est censé permettre une meilleure accroche et surtout d'éviter de se plier. Nous allons à présent évaluer la capacité collante s'il se corne ou non a priori très bien, le fait de pouvoir décoller depuis n'importe quel coin est très appréciable. Pas besoin de me faire un effort particulier pour les coller. Et ça fonctionne sur toutes les surfaces. Le fait de pouvoir prendre le post-it par n'importe quel coin se paye avec une tendance à se corner un peu plus. Et ce système de collage permet encore de déplacer une pile entière. C'est l'heure du test de pénétration. Très très bon. Le fait d'avoir juste des bandes de couleurs permet effectivement d'avoir un bien meilleur contraste. Reste à voir si à grande distance et avec un important nombre de post-it, on peut toujours voir la distinction à la couleur. Merci beaucoup à Agile Stationery pour le test des ProStickies. Si vous avez d'autres marques de papier auto-adhésif à proposer, je serai heureux de les tester.